Alors, Dürer est un grand artiste de la Renaissance qui était peintre, dessinateur, donc actif à Nuremberg. Mais c'est aussi un très grand graveur et c'est peut-être avant tout également un, un très grand graveur et il est absolument déterminant pour l'essor de la gravure à cette période. Et Dürer va véritablement contribuer à hisser la gravure au rang d'art à part entière. C'est un graveur exceptionnel parce qu'il maîtrise toutes les techniques de gravure qui existent à son époque. C'est un excellent un, un buriniste virtuose. Il, ses, ses gravures sur cuivre au burin euh, font partie vraiment des chefs-d'œuvre de, de l'art occidental. Et c'est aussi un, un très grand graveur sur bois, euh, même si on pense qu'à partir d'une certaine date dans son activité, il a, il a délégué l'exécution des, des gravures sur bois à des graveurs sur bois professionnels. Euh, c'est en tout cas une, une technique qu'il maîtrisait et qu'il a pratiquée lui-même au, au début de son activité artistique. Le, le rapport de, que Dürer entretient avec la gravure sur bois est vraiment euh, singulier et, et, et vraiment digne d'intérêt puisque avant Dürer, la gravure sur bois était quand même euh, reléguée donc soit euh, au rang d'image de, de dévotion, soit euh, au rang de euh, gravure d'illustration dans le livre imprimé. Et dans ce cas-là, la gravure sur bois d'illustration dans le livre imprimé étaient souvent de dimensions euh, réduites et euh, avec des traits aussi euh, relativement euh, simples. Euh, Dürer va vraiment euh, retourner ce, euh, ce, ce parti pris euh, et va donner toutes ses lettres de noblesse à la gravure sur bois. Et c'est vraiment pas un hasard si l'une de ses premières euh, grandes œuvres, l'une de ses premières réalisations, euh, ce sont justement des gravures sur bois et une euh, magistrale euh, série de gravures sur bois appelée euh, euh, l'Apocalypse. Alors, pour, pour replacer le, le, le contexte de production de cette série, le Dürer la grave probablement entre 1496 et 1498, c'est-à-dire qu'on est au tout début de l'activité du maître euh, qui s'installe comme. Euh, Maître indépendant à la tête de son propre atelier à Nuremberg en, en 1495, après plusieurs années de, de formation euh, auprès des plus grands artistes de la ville, Dürer réalise aussi un, un voyage de formation et il s'installe vraiment comme Maître indépendant en 1495. Et sa première réalisation d'envergure, c'est la série de l'Apocalypse. Euh, donc la série de l'Apocalypse qui est en fait... Un livre, euh, un livre illustré, ce qu'on peut avoir tendance euh, à oublier, mais Dürer renverse complètement la physionomie euh, du livre illustré tel qu'on le connaît euh, à l'époque, et sa grande euh, prouesse, son grand euh, génie, est de placer l'image euh, au recto, en grand format, l'image occupe euh, tout le format folio euh, de la feuille, et le texte euh, typographique est relégué, pour ainsi dire, au verso, donc Dürer donne ainsi vraiment tout le prima euh, à, à l'image. C'est une œuvre qui est aussi très, euh, très audacieuse d'un point de vue éditorial et d'un point de vue économique. On a l'habitude de dire que la série de l'Apocalypse constitue le premier livre d'artiste euh, dans le sens où Dürer produit ce livre euh, tout seul euh, à compte d'auteur on pourrait dire aujourd'hui. Euh, il ne s'associe pas avec un imprimeur, il ne s'associe pas avec un, avec un éditeur. Donc il, il assume absolument toutes les responsabilités de cette édition, donc il est maître du programme iconographique, euh, mais il, il assume aussi les risques, euh, les risques commerciaux et euh, le risque éditorial d'une telle, euh, telle édition, une édition qui est ambitieuse puisque Dürer la publie euh, immédiatement dès 1498 euh, en deux versions, en langue euh, allemande et en langue latine, ce qui lui permet aussi de s'assurer un public plus large euh, puisque la, la version en langue latine pourra donc être diffusée euh, à l'échelle européenne. Et Dürer avait vu juste, c'est un véritable succès, euh, l'apocalypse euh, s'écoule sur toutes les grandes foires d'imprimés euh, euh, européennes et le succès est tel qu'en 1511 l'artiste va rééditer euh, son, euh, son ouvrage. C'est donc une, une, une prouesse éditoriale, mais c'est aussi évidemment une prouesse artistique. Euh, Durer, avec cette série de l'Apocalypse, atteint une maîtrise dans la gravure sur bois qui avait absolument euh, euh, jamais été opérée euh, auparavant et qui ne sera même jamais égalée après lui. Euh, il arrive à créer des images euh, qui sont d'une euh, du, du, euh, grande force euh, et qui sont euh, extrêmement, euh, extrêmement frappantes. Alors Dürer ne choisit pas n'importe quel texte, il choisit le texte de l'Apocalypse de, de, de Saint-Jean qui est le récit d'une vision, c'est un, un, un récit euh, fantasmagorique l'Apocalypse de Saint-Jean et le grand génie de Dürer c'est de réussir à rendre compte de cet aspect visionnaire dans ses, euh, dans ses gravures sur bois mais en même temps il leur donne euh, une grande force réaliste ce qui, ce qui fait que ces images sont absolument euh, saisissantes. Thank you.